Je commence par lundi, la lune sera dans le taureau, votre septième maison. La lune vous oppose de votre maison de relation, mais euh, elle fait des beaux trigones avec Neptune, Jupiter, mais elle sera conjointe à Uranus, ce qui pourrait augmenter l'impulsivité au niveau des réactions et de la parole. Mais si vous contrôliez cette impulsivité, tout ira assez bien.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 Mardi et mercredi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre euh, huitième maison, opposant votre gouverneur Mars dans votre deuxième maison et faisant un carré avec Neptune dans votre cinquième maison. Vous pourriez ne pas percevoir les choses correctement et par conséquent, vous serez facilement déçu, surtout au niveau de votre argent. Une certaine impulsivité pourrait vous faire en perdre ce que vous pourriez regretter par la suite. Chez vous, Vénus, dans votre quatrième maison, y apporte l'harmonie et l'amour. Mais vous pourriez de temps en temps avoir des sautes d'humeur qui pourraient créer des frictions avec vos bien-aimés. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre neuvième maison, faisant un trigone avec Neptune dans votre cinquième maison. Alors surtout votre créativité sera en éveil et c'est le moment propice pour travailler sur cette œuvre d'art qui vous tente depuis un bout. C'est là que vous pourriez faire les premiers pas. Vous voudrez sortir de votre zone de confort et essayer des nouvelles choses et nouvelles approches dans la vie. Si vous étiez célibataire, c'est le moment propice pour demander à quelqu'un de sortir avec vous. Juste, soyez attentif aux dépenses impulsives, car la lune opposant Jupiter et Mars qui est dans votre deuxième maison pourrait vous rendre trop généreux. Samedi et dimanche pour le Québec et samedi PM et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans le lion, votre dixième maison. Chez vous, tout va pas mal bien, l'harmonie règne, quelques malentendus, mais rien de grave. Une fin de semaine tranquille, productive et convenable pour vous reposer et vous ressourcer. Et toujours... Si vous étiez célibataire, les énergies de la fin de la semaine favorisent prendre le premier pas à ce niveau, comme durant les derniers jours. Mais si vous travaillez durant la fin de la semaine, elle serait une période un peu délicate au boulot. Votre, votre crédibilité ou votre réputation serait mise en péril par quelqu'un qui pourrait mal interpréter vos messages. Alors, évitez les confrontations car... Vous n'en sortirez pas euh, gagnant. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la